Dans Lost Seas, nous devons cartographier les mers perdues. Chaque ligne et chaque colonne est associée à un objectif. Les joueurs commencent par créer leur zone de jeu en piochant et plaçant quatre tuiles en ligne, puis quatre tuiles en colonne. Lors de son tour, le joueur actif choisit l'une des tuiles au centre de la table et la place sur une case vide de sa zone de jeu. Lorsqu'elle est entièrement remplie, la partie s'arrête et chaque objectif validé rapporte les points indiqués sur la tuile.